Putain, tu fais chier! Ah, oh, c'est bon, c'est juste 5 minutes. Hein. Ouais, enfin, tu dis ça tout le temps. Hein. En plus, tu devrais pas y aller, c'est dangereux. Ouais, non, ça va. Ouais, oh, il attend dans la bagnole. Ah mec, mec, écoute, écoute, il me faut juste un tout petit peu plus de temps, s'il te plaît, genre juste un ou deux jours, promis, tu me connais, tu peux me faire confiance, tu peux me faire confiance, s'il te plaît. Oh 啊 <sighs> Huh? <gasps>